salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets texte Inkscape. donc c'est l'effet numéro 03 nous allons voir comment réaliser ce type d'effet donc je vous conseille de voir avant les deux autres tutos ce qui me permettra d'aller beaucoup plus vite sur ce tuto là et de voir un petit peu plus en profondeur ici l'effet ombre portée nous utiliserons également euh, des clones, comme nous avons vu dans, dans le tuto précédent. Allez, nous allons dans fichier nouveau. Je vais importer le modèle 03. Ouvrir. OK. On place correctement. On fait apparaître la fenêtre des calques. Le raccourci, c'est Shift-Ctrl-L. Euh, je nomme ce calque modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille. Je clique sur le petit plus. Et je tape effet, euh, texte effet 03 ou 3, pardon, Ajouter. Je sélectionne l'outil texte en appuyant sur T, je vais taper ici Monnaie libre. Voilà. Donc ici c'est euh, ben, mon original que je vais tout de suite cloner en cliquant là-dessus. Voilà, là j'ai mon clone. Je n'oublie pas sur mon objet original d'aller dans la fenêtre fond et contours » ici et de cliquer sur remplissage indéfini et contours indéfini. Voilà. Ce qui me permet d'appliquer donc une couleur à mon clone. Donc je positionne correctement mon clone de façon à pouvoir récupérer ici les, les dégradés. Donc pour récupérer un dégradé, nous avons déjà vu ça grâce à l'outil pipette. Voilà, on récupère la couleur. On crée correctement voilà, hop, notre dégradé en choisissant... Les, la couleur du, de haut, du haut et la couleur du bas, il me semble que c'est plutôt blanc là. Et ici c'est blanc en bas aussi. Euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, non plutôt de cette couleur là. Avec l'outil créer, euh, éditer, dégradé, je vais mettre plusieurs petits euh, losanges de couleurs. Un ici, un ici, un ici, j'en mets deux là et un autre là. Avec l'outil pipette, en appuyant sur F7, je récupère les bonnes couleurs. tac, ici une couleur noire, et là la couleur rouge, on peut déplacer les petits losanges, voilà ça c'est fait, sur mon objet je vais appliquer voilà euh, les ombres portées, alors une ombre portée interne, euh, on va voir en direct ce que ça donne, ouais c'est pas mal, euh, rayon du flou, la couleur ici on va mettre l'alpha à 250 alors si ça s'actualise pas, on clique et on reclique de façon à bien voir effectivement le, que l'opacité à 255 et que c'est vraiment beaucoup trop voilà c'est pas mal euh, on va plutôt réduire le rayon décalage à allez, 1, 0, 1 et là 0, 1 aussi, voilà ça donne quoi ok on fait appli et là ce qui est vraiment intéressant et vraiment bien avec Inkscape c'est qu'on peut rajouter une ombre portée alors cette fois-ci je la veux blanche et je vais mettre moins 0,1 alors pas moins pas moins 1 moins 0,1 et moins 0,1 on va voir ce que ça donne et là ça, ça, ça nous fait donc un, un petit une ombre blanche en fait on va, on va mettre 0,2 au rayon, ouais, c'est pas mal. Donc ce qui donne un effet supplémentaire. Donc je fais Appli. Voilà. Donc je duplique mon clone. Je vais supprimer euh, les effets de filtre. Je vais supprimer le, la couleur de fond. Et je vais mettre un contour. Un contour à 0,5. Voilà. Je vais récupérer le contour. Ici, donc je vais créer le dégradé. Donc pour cela, je récupère d'abord la couleur. Alors, CTRL-Z, ici. J'appuie sur G pour avoir le dégradé. Je vais me mettre ici. Je clique, je glisse. Alors, CTRL-Z, on sélectionne bien ici, bien sûr. Appliquer au contour. Je clique, je glisse. Voilà. Là, il faut une opacité à 255. Je vais mettre plusieurs petits taquets de couleurs. Voilà, comme ceci. Tac. Je me demande. Je vais réduire un peu tout ça. Ouais, C'est mieux comme ça. Allez, f7, le blanc ici. Tac. je vais mettre du blanc aussi. Copier. Voilà. J'appuie sur G et je vais faire euh, réfléchir. Tac, je rajoute ici un petit taquet de couleurs. Ouais, C'est bien. Voilà. On va maintenant en fait faire euh, l'espèce de halo euh, rouge là qui, qui englobe euh, le texte. C'est vraiment très facile en fait. Je duplique. Je vais récupérer, euh, je vais mettre du rouge, euh, plutôt du rouge ici. Je supprime, euh, non je vais mettre la même couleur au contour, pardon. Voilà, Et je vais mettre un contour à, à 6, à 8 par exemple. Et je vais mettre un flou à, à 15. Et je passe ça à l'arrière-plan, tout simplement. C'est vraiment très facile. Euh, on va masquer le modèle. On va grouper tout ça, CTRL-G, je réduis, tac, et je vais mettre un petit fond noir, donc je clique sur créer des rectangles et des carrés, je clique, je glisse, un fond noir, je supprime le contour, 200 et 100, et je passe ça à l'arrière-plan, tac, j'aligne tout ça, voilà, Si je trouve que euh, le contour n'est pas assez important, je vais passer ça à 8. À 16, ça donne quoi En augmentant le flou un petit peu. Non, c'est trop important. Alors, il y a des choses qui ne sont pas allées. Oui, oui, oui, oui. Oh là, là. Voilà, ah, c'est bon. Alors, attention, bien sûr, euh, lorsqu'on déplace ce texte. Ça risque de, de faire changer ici euh, plein d'informations au niveau des dégradés. Donc on n'oublie pas de grouper ici notre objet euh, original en CTRL G, comme on a vu dans le tuto euh, juste avant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.